Les espions les espionnes ont des vies très éloignées de la banalité des nôtres, donc forcément on est fasciné par ces vies. Ils vivent dans le secret, ils accomplissent des missions dangereuses, euh, ils risquent leur vie... Euh, ce, sont des, voilà, ce sont des personnages fascinants et qui souvent, euh, dont les exploits, ne sont pas toujours reconnus d'ailleurs. Euh, quand ils, ont, euh, ils réussissent leur mission, et ben on n'en sait rien. Hein, c'est quelque chose de secret. Et, voilà, le, la gloire de leur mission, quand elles sont réussies, euh, c'est rarement eux qui la récoltent. Quoi. Donc c est, c est, c est, ce sont des personnages qui vivent dans l'ombre, dans le secret. Et évidemment, c'est fascinant, sans tomber dans, évidemment, dans le complotisme qui n'est pas ma tasse de thé. Donc je pense qu'on peut parler des espions. Euh voilà, dans, dans leur réalité, pour autant qu'on la connaît, bien sûr. Euh, évidemment, on a en tête James Bond, mais évidemment, les, les espions les espionnes dont je parle, même s'ils sont très intéressants, euh, ils ont des vies très différentes de celles de James Bond. Ce pas forcément des playboys avec des belles voitures et qui euh, collectionnent les, les jolies filles. Donc, est, on est assez loin de tout ça. Euh, ce qui m'intéresse, c'est aussi leur, leur euh, parcours. Qu'est-ce qui fait qu'on devient espion, finalement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, ces jeunes décident euh, qu'ils deviennent espions euh, Qu'est-ce qui les motive Est-ce que c'est euh, l'appât du gain, l'argent, le patriotisme, euh, l'amour parfois Ou euh, le hasard, tout simplement, le hasard de la vie, ou faire comme papa, euh, ça arrive. Oleg euh, Gordievski, par exemple, euh, c'est son cas. Le rôle de l'espionnage, c'est vrai, est souvent euh, oublié dans, dans les livres d'histoire, mais ils ont souvent joué un rôle important. Je pense par exemple aux agents du SOE, ce service euh, ultra-secret créé en 1940 par Churchill, pour euh, dont le but était de. de de, de détruire Hitler en fait hein, qui à ce moment-là était victorieux sur toute l'Europe. Donc il, ce service a envoyé des hommes et des femmes souvent très jeunes en Europe occupée pour des missions extrêmement dangereuses de sabotage, de désinformation etc. et de renseignement aussi bien sûr. Et euh, donc eux ils ont joué un rôle extrêmement important dans la victoire euh, de l'Angleterre et donc euh, la victoire euh, du camp allié quoi. Et puis je pense par exemple à Oleg Gordievski euh, cet agent euh, cet agent soviétique qui est passé à l'Ouest, enfin qui est devenu un agent double pour l'Ouest. Et euh, en 1983, euh, il y a eu un moment vraiment extrêmement tendu dans la guerre froide, hein, un moment très chaud, où euh, on a vraiment cru à un moment qu'il y aurait un, un, un conflit, euh, une troisième guerre mondiale, C'est euh, Oleg Gordievski, notamment, peut-être pas le seul, mais qui a mis en garde, qui a averti l'Ouest, qui a averti Margaret Thatcher, évidemment par le biais d'intermédiaires, parce que lui, euh, évidemment... Bon, c'est l'inconnu, il avait un nom de code. Donc il a averti Margaret Thatcher et Ronald Reagan, tous les deux qui étaient aux commandes à ce moment-là en Angleterre et aux états unis en leur disant « Attention, euh, les soviétiques sont nerveux, ils ont peur et du coup la peur peut provoquer un, un conflit nucléaire. » Et je pense aussi pour des missions qui peuvent être aussi ratées, euh, je pense à Gunther Guillaume, c'était un agent... Euh, de la Stasi donc de l'Allemagne de l'Est qui a été envoyé en Allemagne de l'Ouest dans les années 50 pour avec sa femme d'ailleurs pour euh, pénétrer infiltrer le Parti social-démocrate donc de l'Ouest il a tellement réussi tellement bien réussi qu'il est devenu le secrétaire personnel de Willy Brandt de le chancelier de la RFA donc chancelier d'Allemagne de l'Ouest et, euh, et quand euh, il a été euh, découvert ça a été un scandale en Allemagne de l'Ouest, et, euh, et Willy Brandt a été amené à, à démissionner. Et ce n'était pas, pas du tout ce que souhaitait Marcus Wolf, le chef de la stasie à l'Est, et son gouvernement évidemment. Il souhaitait euh, le maintien de Willy Brandt, qui était plutôt un... un, un qui défendait le, le, la politique, l'ouverture euh, sur l'Est, ce qu'on appelait la hausse politique. Et du coup, euh, ce n'était pas du tout favorable euh, à l'Est euh, que Willy Brandt démissionne. Autre personnage que j'aime énormément, c'est Nour Inayat Khan, une jeune Indienne qui, donc, euh, en 1940, comme, euh, comme euh, les autres agents du SOE, s'est engagée... Euh, dans ce service, et elle était non violente, indienne, élevée dans le soufisme, dans la musique, qui était plutôt dans la littérature. Elle va s'engager comme opératrice radio parce que c'est non violent alors que c'est une, une activité d'espionne extrêmement dangereuse. Tout le monde disait qu'elle était maladroite, qu'elle était gauche, qu'elle était à la limite intelligente, etc. Et en fait, sur le terrain, elle va être envoyée en France en 1943 sur une mission extrêmement dangereuse. Il n'y a qu'elle qui peut y aller. Elle n'a même pas fini sa formation. Et elle va être extrêmement efficace. Elle, qu'on disait nulle, qu'on disait maladroite, elle va se révéler extrêmement efficace et courageuse. Et... Mais elle sera arrêtée suite à une dénonciation. Et euh, peu de temps avant son arrestation, elle envoie un message à Londres et elle dit euh, « je suis très heureuse d'être là, je vis les meilleurs moments de ma vie ». Donc ça montre aussi que voilà, même dans des moments dangereux, il y a quelque chose de très excitant dans le métier d'espion. C'est dangereux, mais c'est très excitant, c'est une espèce de drogue. Et parmi ces espions, il y a des personnages très déroutants. On a du mal à comprendre, par exemple Mathilde Carré, dont le nom de code était la chatte, au début de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est engagée, elle a, très courageusement, elle s'est engagée dans un réseau d'espionnage britannique. Elle a monté un réseau, c'était extrêmement dangereux. À l'époque, en 1940, il y avait très peu de gens qui s'engageaient. Mais dès qu'elle sera arrêtée par les Allemands, euh, elle, va, elle va craquer, elle ne, ne réussira pas à tenir, euh, elle ne va même pas euh, subir la torture, elle va tout de suite accepter de collaborer avec les Allemands, avec l'ABVER, le service euh, d'espionnage allemand. Et elle va dénoncer euh, tous ses camarades français, quoi. Il y aura une cinquantaine, voire une centaine euh, de, de Français, comme ça, qui seront euh, dénoncés par elle et qui iront en déportation. Donc, euh, c'est très étrange, enfin, ce n'est pas toujours simple, les histoires d'espionnage. C'est une agent double, une agent triple, euh, au moment de son procès, même au moment de son procès, et même aujourd'hui, on ne sait pas très bien quel était son camp. Et à l'origine, euh, Espion une histoire vraie, c'est un podcast de France Inter et euh, dans lequel il y a énormément d'archives, je tenais à ce qu'il y ait des archives et donc pour le livre, je tenais à ce qu'il y ait euh, aussi euh, des archives et donc il y a beaucoup euh, d'images, de photos, euh, de documents euh, euh, inédits souvent euh, qui euh, illustrent euh, ce propos.